Au début, il y a une petite boule rose qui pousse. Le garçon de la lune est soufflé dedans. Alors la petite boule grandit dedans. Encore. Elle devient un gros ballon. La petite bulle il se transforme en ballon. Le ballon ça. Le ballon va s'accrocher à la branche. La, la pomme tombe à cause du vent. La pomme tombe. Elle se coupe en deux en, sur un caillou. La pomme se transforme en papillon. Le papillon vole dans les airs. Elle essaie de faire. Le papillon s'accroche à une tige. On met le la tige. Et puis ça donne la force. Fond. Elle devient un parapluie. Car le vent pousse la neige. Puis, il tombe. Puis, protège l'enfant. Pour le parapluie, l'enfant saute. Elle ne pleure plus. C'est est blanc. Mais la petite bulouse est deux Zala, prête à se transformer. Encore, encore, encore et encore. Peut-être qu'elle deviendra une araignée qui dame une blonde fille pour nourrir ses beautés. Ou un soleil qui brûle nos yeux avec son feu ou quand il explose, il lance des pierres de feu. Alors la lave coulerait, et Dieu es irrégulée d'une mesure. Il une naissance, un arc-en-ciel, et des oiseaux brillants, un crabeau riche. Oui. qui pince les orteils. Or, The Colorful Planet.